Ah, ça y est, j'en ai une. Foule sentimentale, soif d'idéal, petit va blanc.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 ah. Oh, Elise. Elisa, Elisa, saute moi au oh, cou, cou, cou, cou, cou, ça cou, on on on de again Again cou, cou, cou, cou, il manque le on. On, on s'attache. Pas validé. raison. Ah, vous êtes durs, quand même. Okay cacao, chaud, chaud, chaud, chocolat, bohème, la bohème, ça voulait dire qu'on a 20 ans, menez moi, j'ai un piège à filles, oui. un piège tabou, un joujou extra qui fait crack-boom, uh, les filles en tombent les genoux, on fait l'amour, on vit la vie, on après jour nuit après nuit. Je mange, je prends des trains à travers la plaine. I we'll always love you are the sunshine of my life is life. Na na na na na na na na na na na June. Merci. Voilà. Bon, 10 à la suite. Hein. Nouveau record. Merci. Mmh. Chouïe. Mmh.